Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais peut-être me présenter, parce que voilà, vous ne me connaissez pas. Donc moi, je suis professeure en études anglophones. Mon nom, c'est Martine De Rivry. Je suis à l'université de Bordeaux. Euh, je dirige avec mon collègue Régis Mallet le premier master bilingue anglais-français d'enseignement de, et de formation à l'international. Euh, je suis également depuis peu euh, euh, directrice adjointe du département ECOR, donc de l'Université de Bordeaux, qui s'occupe de l'évaluation, comportement et transition globale. Et en effet, je suis référente de l'UB avec mon collègue Maurice Niwez euh, pour euh, représenter l'UB au sein de ce consortium francophonéen. Oui, donc je suis Alain Kiyindou. pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis euh, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université bordeaux Montaigne, rattaché au MICA, euh, responsable de la chaire UNESCO Pratiques émergentes en technologie et communication pour le développement. Et j'ai une petite histoire avec, euh, avec la francophonie pour avoir euh, rédigé le dernier rapport euh, de la francophonie euh, numérique. Euh, donc nous excusons euh, Giovanni Agresti qui ne peut pas être là aujourd'hui pour euh, présenter Francophonéa et nous allons essayer de le, de le faire à, à sa place. Donc Francophonéa c'est euh, un réseau national, c'est un réseau régional de, de recherche qui regroupe euh, plusieurs, euh, plusieurs universités, euh, six universités si j'ai bonne mémoire. Euh, il existe d'autres réseaux au niveau régional en dehors de Francophonia. Il y a un réseau qui travaille sur l'oncologie, il y a un réseau sur la biodiversité, un réseau sur la robotique, un autre sur le numérique, numérique éducatif et un autre sur l'intelligence artificielle, je pense qu'il doit en avoir d'autres également. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que se situe Francophonéa. Et pour la région, il s'agissait à travers ces réseaux de structurer la recherche au niveau, donc au niveau régional, faire en sorte qu'il y ait des liens forts entre les différentes universités de façon à avoir des forces. Euh, capable d'aller euh, mener des projets euh, nationaux, internationaux, euh, d'avoir au niveau de la région une euh, recherche d'excellence et de, aussi d'accroître la visibilité de, de, de la région comme territoire scientifique. Donc, le francophonéa est euh, considéré comme... comme euh, un outil de coordination qui va nous permettre donc de, de mener ce, ce, ce travail là euh, la création de Francophonia s'est faite à partir d'une démarche en, en, en, trois, en trois temps, il y a eu d'abord une phase de, de, de, de création euh, donc dans cette phase de création qui a été menée par Frédéric Boutoul, hein, qu'on qu qu peut remercier euh, ici il s'agissait donc de de mener un certain nombre de concertations avec euh, avec la région et de dessiner un petit peu le, le, les bases de ce de, de, de, de ce projet hein, qui a qui a beaucoup avancé euh, aujourd'hui ensuite la deuxième phase a été donc la phase de, de, de la de l'amorçage et donc dans cette phase il s'agissait de co-construire le, le, le projet avec euh, euh, différents acteurs qui qui sont intéressés à à ce projet. Donc c'est une euh, phase qui était également intéressante puisque c'est cette phase-là qui va déterminer la phase de consolidation dans laquelle euh, nous sommes actuellement. Et cette phase de consolidation est considérée comme une phase de mise en œuvre et qui va durer à peu près 48 mois au, au, au maximum. Euh, donc au niveau de la, de la structure de, de Francophonéa, on a... Euh, essayer de structurer euh, ce projet en, en, cinq, euh, en cinq axes. Alors, je ne connais pas tous les axes, mais je vais essayer de les citer. Donc, euh, il y a euh, l'axe francophonie numérique, que je connais très bien, qui s'intéresse à tous les défis sociétaux qui sont liés euh, au développement du numérique. Et euh, quand nous parlons du numérique ici, nous le considérons comme un écosystème dans lequel euh, se joue euh, un certain nombre de choses avec des acteurs majeurs, avec des défis, avec des enjeux à, à relever. Et ce numérique va au-delà du numérique classique, parce que nous y intégrons ce qu'on appelle le numérique avancé, qui est le pilier de la quatrième révolution industrielle. C'est à dire qui intègre tout ce qui est blockchain, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est robotique collaborative, tout ce qui est fabrication 3D. Et, euh, et je pense que j'en oublie. Donc, on a ce premier axe qui va travailler sur cette question là pour voir s'il y a des spécificités euh, en termes de pratiques numériques, en termes d'invention, en termes de découverte, en termes d'usage euh, dans l'espace francophone. Et nous avons un deuxième axe qui est intitulé francophonie culturelle et, et créative qui va porter lui un regard particulier sur les industries créatives, les défis à relever. On sait qu'aujourd'hui, on a des grandes multinationales qui sont dans, dans ce domaine là et on va essayer de voir également quelle est la place des francophonies ou de la francophonie dans, dans, dans, dans ce système mais on va s'interroger aussi sur un certain nombre de choses qui nous préoccupent actuellement, notamment la question fondamentale de la découvrabilité qui est une question essentielle pour, la, pour les institutions francophones et aussi la question des NFT euh, qui est aussi liée à, à, à, aux, aux créations culturelles euh, le, le troisième axe c'est l'axe de la francophonie des, des transferts qui va penser euh, les modèles de, de coopération, les modèles d'intégration in, dans une approche, euh, dans une approche holistique. Mais en se focalisant essentiellement sur euh, la question de, de, la, de, de la réception. Euh, il y a aussi un quatrième axe, l'axe développement durable. Qui interroge les innovations euh, et les expertises euh, francophones dans, dans, dans, dans ces domaines. Et enfin, cinquième axe que Martine connaît très bien, qui est l'axe éducation et plurilinguisme, qui se concentre sur euh, les effets de la diversité euh, linguistique et sociolinguistique euh, dans, dans, dans l'ère francophone. Donc, euh, ce sont des groupes en fait, qui sont ouverts, hein, qui. Euh, dont les membres ne sont pas encore stabilisés. Vous pouvez contacter les référents de ces groupes pour, pour en faire partie. Toutes les disciplines sont les bienvenues. Et on a pour chaque groupe trois référents scientifiques, hein, pour chaque axe. Et euh, je salue également ici l'accompagnement euh, efficace, mais discret de Salam de, Dem qui est au fond, qui nous accompagne dans de, la structuration de ce travail. Ces, euh, ces axes fonctionnent déjà réellement avec un certain nombre de réunions, avec une certaine programmation qui est déjà en cours. Et pour l'axe numérique que je connais bien, je sais que nous avons programmé pour novembre euh, un séminaire sur la question des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Nous comptons également euh, réfléchir sur les enjeux et défis de la francophonie numérique. Et euh, dans ce cadre-là, nous pensons que nous allons établir des liens très étroits avec euh, la MSH. Euh, je salue Sando ici, puisque dans, parmi ces enjeux, il y a la question de la confiance numérique dont nous partageons également l'intérêt. Donc je vais laisser Martine continuer pour la suite. Merci. Donc là, vous avez une présentation un petit peu du, de, de l'organisation du réseau et vous voyez que c'est assez complexe puisque c'est six universités qui sont coordonnées par l'Université de Bordeaux-Montaigne dans lesquelles on a toutes les disciplines et il faut essayer de trouver un lien entre nous tous. Euh, donc moi ce que je, je vais vous proposer, hein, ce n'est pas forcément quelque chose qui a encore le consensus au niveau du réseau, euh, mais c'est de m'attacher au niveau francophonie au pluriel. Hein, parce qu'il euh, y a eu tout un débat, en tout cas au niveau de la phase d'amorçage, euh, au départ c'était un réseau sur la francophonie et progressivement nous sommes arrivés à cette notion de pluriel. Euh, parce qu'en effet, hein, déconstruire le singulier, hein, la francophonie, c'est aussi peut-être décoloniser euh, ce terme, c'est questionner en tout cas euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, ce pluriel. Est-ce qu'on peut parler d'une communauté euh, de langue française, un même espace francophone, relié par une langue unique Donc là, vous voyez tout à fait mon, mon chapeau de linguiste, mais euh, ça semble euh, intéressant de questionner en tout cas euh, cette notion de francophonie au pluriel puisqu'en fait on sait que même au sein de la société française euh, il y a tout un ensemble de diversité euh, du français avec euh, les langues régionales mais aussi les différents registres de langues euh, et euh, les contacts de langues autres. puisque selon euh, la direction générale de la langue française et aux langues de France il existe plus de 82 langues de France dont 50 sont parlées dans les territoires d'outre-mer alors cette diversité interne se retrouve ex exactement à l'extérieur, hein, puisque euh, cet extérieur est aussi multiple et divers, si l'on prend en compte les 300 millions de locuteurs de français dans le monde, hein, quand, soit ils sont dans des pays où le français est de langue euh, officielle ou de langue vernaculaire, et 100 millions d'apprenants de français euh, apparemment répertoriés selon le dernier rapport euh, OIR. Donc c'est cette diversité des répertoires de français auxquels s'ajoute une diversité euh, des répertoires culturels, des objets de recherche qui sont ici convoqués avec les cinq thèmes que vous a présenté mon collègue et bien sûr de leur construction épistémologique euh, selon ces euh, domaines scientifiques qui essayent de dialoguer entre eux. Donc ça va être un peu cette notion de francophonie au pluriel me semble être un peu le fil directeur hein, de ces cinq thématiques retenues, numérique, durabilité, création culturelle, transfert, et là il y a aussi un débat sur transfert ou circularité hein, des, euh, des, des connaissances, des objets, éducation et plurilinguisme. Alors comment cette diversité linguistique du français, hein, donc on voit toutes les variétés de français, et de, dans, dans l'ère francophone et au-delà, et la diversité culturelle qui s'exprime parfois en français s'actualise-t-elle, opère-t-elle sur la question de la numérisation des sociétés, donc là c'est un grand thème, mais aussi des créations culturelles, des transferts et des circularités, de l'éducation au plurilinguisme euh, qui est une, une vraie question et c'est un axe qui est très nourri au niveau des, des universités et puis euh, la question du développement durable mais aussi par le prisme de la notion de linguistique durable qui est chère à, à Giovanni Agresti euh, donc le plan de consolidation parce que là on est vraiment dans cette phase de consolidation euh, donc c'est bien un projet qui est initié par euh, la Nouvelle Aquitaine et euh, nous avons donc euh, euh, nous allons essayer hein, de structurer euh, ce réseau, euh, donc par une cartographie, mais là déjà euh, très activement par euh, ces différentes euh, thématiques. Et puis, euh, ça va être l'occasion aussi de, de soutenir, de développer euh, des projets de recherche euh, transdisciplinaires, pluridisciplinaires, et également d'avoir une visibilité euh, pour les, les politiques publiques. Donc, euh, et, et, et tout cela, hein, en effet, l'objectif est aussi de tisser des coopérations euh, scientifiques internationales et plurielles, plurilingues, pluriculturelles, voire interculturelles. Donc le lancement officiel euh, de Francophonéa va avoir lieu donc, le 29 juin euh, 2022. Donc vous êtes tous euh, conviés euh, à ce lancement. Euh, il y aura de toute façon une information qui va être oui. diffusée. Euh, à ce sujet et je pense que je suis dans les temps, je vous remercie merci beaucoup, merci. et puis euh, voilà, je vous avez le site Francophonéa. Hein, euh, vous tapez francophonia et vous êtes directement sur le site qui, a, qui est tout de même une belle réussite et euh, où on voit un petit peu comment, comment fonctionnent ces cinq merci. axes de recherche. Voilà. Merci vous Martine, merci à vous.